Alors Premier point, le système est-il en danger C'est on ne peut plus faux. Le système de retraite est en excédent cette année à hauteur de 3,2 milliards d'euros. Alors Certes, il y a un léger déficit qui apparaît à partir de 2027 et qui était d'ailleurs prévu. Ça ne représente que 3% de l'ensemble des dépenses du système de retraite. Donc en vérité, il n'y a absolument aucun danger et le gouvernement tente de dramatiser la situation pour nous faire oublier la réalité de sa réforme. Au global, le système de retraite possède plus de 200 milliards d'euros de réserves, retraite complémentaire incluse, parce qu'on savait effectivement que la période allait connaître un creux en termes de euh, financement des retraites. On savait que ce serait passager, et le Conseil d'orientation des retraites le reconnaît lui-même, on va le citer, les résultats ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. On ne pourrait faire plus clair. Alors pourquoi cette réforme Bon, on va prendre trois points. Le premier, c'est de faire des économies pour financer de nouvelles baisses d'impôts pour les entreprises. Par exemple, la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, coûtera aux finances publiques 9 milliards d'euros par an, qui viennent s'ajouter aux 200 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises en 2021. C'est absolument colossal. Le deuxième objectif, plus ou moins affiché, de cette réforme des retraites, c'est d'augmenter la concurrence entre travailleurs et travailleuses. Plus il y aura de monde à un moment donné disponibles pour travailler, mais en vérité plus il y aura de concurrence entre les personnes qui travaillent et donc il y aura une pression à la baisse sur les salaires et à l'inverse des profits qui tendront à augmenter. Et enfin le troisième élément, c'est un tapis rouge qui est dressé pour la capitalisation. Celles et ceux qui en auront les moyens pourront épargner en vue de leur retraite parce qu'ils savent très bien que le système est en train de se détériorer. En définitive, le vrai danger vient des réformes précédentes, bien sûr du fait de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite alors que nous on veut partir plus tôt, mais surtout de la dégradation annoncée des pensions. Cette dégradation des pensions vient du fait que les gouvernements précédents ont décidé d'indexer les pensions non plus sur le salaire moyen, mais sur les prix. Ce qui fait que, tendanciellement, les pensions vont être amenées à diminuer si on ne fait rien. En conséquence, pour nous, il faut absolument améliorer notre système de retraite pour garantir de bonnes pensions premièrement et bien sûr pouvoir partir plus tôt à la CGT. On sait comment le financer. Des créations d'emplois via des embauches dans le public et le passage à 32 heures dans le privé. Tout ça devrait générer à peu près 2 millions d'emplois au global et donc plus de 16 milliards d'euros de cotisations supplémentaires. En finir avec les exonérations de cotisations. 84 milliards d'euros pour 2023 au global, dont 18,5 milliards d'euros Rien que pour les retraites. Mettre à contribution les dividendes, qui étaient d'au moins 50 milliards d'euros pour 2022, avec une cotisation qui serait la même que pour les retraites, à 28%, on aurait 14 milliards d'euros supplémentaires. Et bien sûr, de meilleurs salaires, ça veut dire la possibilité d'augmenter un petit peu le taux de cotisation. Et pour information, un point de cotisation supplémentaire, ça représente 15 milliards d'euros de recettes. Et pour un salaire à 2500 euros par mois, qui est le salaire médian, ça représente 12,50 euros pour la part salariale est 12,50 12,50€ pour la part patronale avec un partage 50-50. Donc l'idée est bel et bien d'augmenter les salaires et d'augmenter le taux de cotisation sans perte de pouvoir d'achat. La retraite c'est un choix de société, le système n'est pas en danger mais on peut largement l'améliorer pour avoir toutes et tous de bonnes pensions, de bonnes retraites et partir à 60 ans. C'est nécessaire, c'est finançable et c'est gagnable.